et de production euh, en face. Ce projet de, ce projet de maison, c'était euh, associé pas mal d'idées, euh, de préoccupations, euh, le respect de la nature, l'art euh, de vivre, alors l'art de vivre c'est peut-être euh, prendre un peu le temps de vivre, de, de, de se nourrir euh, intellectuellement, de se nourrir physiquement, par l'effort, par le, le sport, par euh, l'activité.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 Alors je, je le partage, hein, je le partage avec Christine, ma compagne. Euh, donc c'est un projet commun, ce qui nous permet aussi de euh, peut-être euh, d'avoir plus d'énergie pour, pour le mener, parce que c'est quand même un très gros projet, je, tout seul, je ne sais pas si je l'aurais mené. Euh, donc là-dessus, on se complète euh, et on, on avait la même volonté. Donc, euh, euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on habite ce lieu et on, tous les matins, on... On a le plaisir de constater qu'on est bien dans ce lieu et qu'on et qu aura plaisir à accueillir des, voilà, des, des amis, de la famille, des hôtes, etc. Et moi aujourd'hui, euh, euh, je, euh, je suis pleinement, pleinement satisfait de, de, de vivre. Quoi. Pour moi, c'est un, un acte militant. C'est-à-dire que.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 Chose que je n'ai pas faite, pour différentes raisons. Euh, mais j'ai toujours été, euh, toute ma vie, j'ai aimé euh, euh, me former, découvrir des choses, etc. Et donc j'ai toujours, euh, toujours été en perpétuelle recherche. J'ai essayé d'inventer des choses dans, dans mon métier. Euh, voilà, donc ça fait partie un peu de ma démarche, de, de, de, de ma façon de vivre. Je crois que ça, ça m'alimente. Je crois qu'en fait, euh, je suis persuadé que l'homme euh, a des passions. Quand je dis l'homme, bien sûr, c'est l'homme et la femme, bien évidemment. Euh, on, on, est, on, on est habité par des passions qu'on ne sait pas forcément euh, développer, c'est-à-dire que on, on est... Euh, je crois que le, le, la formation, l'éducation euh, est souvent une barrière à, à, à l'invention. Et qu'en fait, euh, il suffit de se lâcher. Euh, euh, on a des tas de choses en soi qu'on ne développe pas. Et, Bon, moi ça fait partie de ça. De, de ça voilà. J'ai toujours eu envie de, de me laisser donc j'aime bricoler, j'aime j'aime inventer des fois des choses complètement euh, euh, drôles quoi. mais bon c'est ça fait partie je crois que ça fait partie de la vie c'est quelque chose qui pour moi c'est la richesse de la vie c'est essayer de, voilà, de, de, de trouver la vie de trouver la vie belle et de, de vouloir découvrir des choses. Maintenant, on ne, veut, on ne veut plus de la vie euh, en ville, on, on a envie de, vie, de fuir le, le bruit, de, de, de fuir l'hyperactivité. De... Voilà, je crois que c'est essentiellement ça. La maison l'a conçue en fonction de la topographie du site et en fonction de, des arbres. C'est-à-dire qu'on a implanté notre plateforme de bâtiment. Euh, de manière à limiter les terrassements et à, et à ne pas toucher, à toucher le minimum d'arbres. Donc ça nous, donna, ça nous a donné la forme de la maison. Donc c'est un peu original. D'abord c'est une maison euh, en ossature bois avec euh, isolation en laine de bois, donc euh, avec que des produits euh, euh, naturels, euh, donc très bien isolée. Euh, malgré, alors c'est toujours pareil, on, on veut faire des, des, des maisons. Euh, euh, BBC, bon, elle est labellisée, mais bon, ce n'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir la maison la plus passive possible et la moins consommatrice possible d'énergie. Donc, évidemment, on a une isolation euh, très importante, largement au-dessus de, de, de la moyenne, avec des recherches, par exemple, euh, isolation à l'extérieur par ce d'air, ce qui ne se fait plus beaucoup, mais qui, qui est assez intéressant. Euh, ensuite... Euh, le chauffage est, est, est, est réalisé par la géothermie verticale, euh, c'est-à-dire euh, des sondes verticales, euh, ce qui ne se fait pas beaucoup, très peu dans, dans la région, dans le sud. Je pense que c'est rentable à condition d'y associer, euh, associer un plancher chauffant, rafraîchissant, ce qui permet donc de l'utiliser aussi bien l'hiver que l'été. Donc euh, je reviens donc, euh, donc un forage euh, enfin de la géothermie verticale euh, relié à un plancher chauffant, rafraîchissant. Euh, ensuite, euh, un puits alors canadien ou euh, provençal, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant ici, en tout cas, ça permet de relier à une VMC double flux, euh, donc qui permet euh, là aussi d'utiliser, soit de chauffer de l'air à, à un, un coût euh, ridicule, donc, chauffer l'air l'hiver ou la rafraîchir l'été. Donc, euh, même chose, c'est le but. Alors, on a cherché, en fait, d'associer plusieurs techniques pour, pour, pour, euh, pour additionner les, les effets. Puisqu'en fait, tout ça, ce sont des techniques qui sont un peu douces, donc qui n'ont pas des effets euh, très flagrants, très importants. Alors, et je crois que c'est ça l'originalité, c'est d'essayer de, d'ajouter tout ça. On a des grandes baies, mais malgré tout, euh, on a fait en sorte de protéger ces baies, notamment les baies qui sont ensoleillées, par des, euh, par des stores euh, extérieurs, euh, donc, qui permet d'avoir une, une amélioration d'efficacité. De donc euh, stores extérieurs qui sont réglables, qui sont électrifiés, qui permettent, de, en, en fonction de l'ensoleillement, de, de se protéger contre le soleil, notamment euh, l'été, hein, euh, au moment de midi. On a un système de récupération des eaux. Donc on récupère toutes les eaux de toiture, toutes les eaux de drainage, euh, sur une grosse cuve euh, de réserve, euh, qui fait 60 mètres cubes, qui permet d'alimenter les toilettes, d'arroser euh, le goutte-à-goutte, bon, le -goutte, parce qu'on a, on a, on a tenu à garder la, la nature, c'est une garrigue. Donc euh, euh, on recherche aujourd'hui, on travaille avec un, avec un, un paysagiste, et on est en train de travailler sur la, euh, la sauvegarde des, des essences de la garrigue et justement de pouvoir re, re, replanter des, des, des essences. Donc euh, on arrose très très peu, c'est du goutte à goutte, euh, mais on a quand même besoin d'eau. Donc ça, ça nous permet d'arroser. On a fait une piscine naturelle, enfin un bassin de natation naturelle. Alors c'est un bassin de natation parce qu'en fait on a voulu euh, pouvoir nager, réellement nager. Donc c'est un bassin qui fait 15 mètres de longueur, euh, dans lequel l'eau est naturelle. Donc au départ, on devait faire euh, un lagunage, mais pour des problèmes, on est sur un terrain très accidenté, donc ce n'était pas très facile de faire un lagunage. Et donc finalement, on a fait euh, un nouveau procédé de, piscine, euh, enfin de, de bassin naturel avec uniquement des filtres, donc euh, sans aucun produit chimique, donc euh, filtre UV, euh, etc. Quoi. Euh, et avec un système de, là aussi, de récupération de l'eau de piscine. Euh, tout ce qui est lavage, euh, entretien, etc., est récupéré dans, dans, le, dans la réserve d'eau, en passant par un, un décanteur qui nous permet de, de récupérer tous les, tous les résidus organiques qu'on utilise en engrais. Nous chauffons l'eau par le, des panneaux solaires, euh, avec euh, bien sûr un, un petit apport électrique lorsque l'hiver ou lorsque le, euh, le temps ne s'y prête pas, les temps gris, on n'arrive pas à chauffer avec, euh, avec du solaire. Et on a un photovoltaïque, donc toute une installation euh, sur un pan, qu'on a intégré à une, un pan de toiture, euh, donc des panneaux photovoltaïques qui nous permet, grosso modo, d'avoir euh, l'énergie que, que l'on consomme. C'est-à-dire, on, on est passé par, euh, par le, on revend l'électricité, puisque c'est très compliqué d'avoir un, un système mixte, donc on va l'électricité, mais on le on, donc on rachète que ce dont on a besoin quoi. C'est vrai qu'on a des on a des choses, des choses un peu classiques. Par exemple on a des, des circuits secondaires de, de réchauffement de, de l'eau sanitaire, de manière à ce que l'eau euh, qu'on tire soit tout de suite chaude. Comme ça on en tire moins, économie d'eau. Et euh, alors bien sûr euh, il faut gérer, isoler bien les circuits, mais c'est des circuits secondaires qui qui sont assez hein, qui sont intéressants. C'est exactement la même chose que la VMC double flux. En fait, le principe de la VMC double flux, c'est de récupérer, de faire des échanges thermiques pour ne pas perdre des calories. Donc, euh, donc l'air qui, euh, euh, qui a été utilisé dans une pièce euh, sert à réchauffer l'air qui arrive, par exemple hiver, ou vice-versa l'été. Donc c'est aussi euh, une façon d'économiser de l'énergie. Bon, alors c'est vrai qu'on a mis aussi, tout a été équipé avec des, des LED, donc basse consommation. Euh, on, on, a on a fait attention à tout, c'est-à-dire on a cherché des appareils avec euh, la puissance minimale. Donc tout ça fait partie de, de l'ensemble du, du, du projet. Et donc là, pour ce projet, on a travaillé avec un, un architecte qui est très intéressant, qui est Jean-Pierre Campredon de Cantercell. Euh, qui est un architecte qui travaille beaucoup sur l'habitat, sur, sur le, le bien-être, justement, euh, etc. Quoi. Et sur, sur l'énergie aussi. On y travaille sur ce projet depuis 4, 4 à 5 ans. Donc effectivement, on a essayé de... Alors bon, moi j'ai une, une formation de scientifique, donc il euh, y a des choses qui m'intéressaient. Donc déjà, euh, je, je souhaitais, notamment par exemple la géothermie verticale, euh, C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, le Puy canadien aussi. Il y a cinq ans, donc, on, a, on a commencé à réfléchir au projet, Donc on a choisi l'architecte, on a travaillé avec l'architecte, on a sorti un premier projet un an, un an et demi après. Euh, ensuite, on a eu donc plusieurs refus de permis, euh, ce qui nous a demandé euh, un an et demi à peu près de, de, de retravail sur des dossiers, etc., pour redéposer des permis. Euh, donc ça, ça fait à peu près trois ans. Ensuite, euh, on a eu des difficultés pour euh, trouver un maître d'œuvre d'exécution parce que l'architecte concepteur euh, était un peu éloigné du chantier et donc euh, on a souhaité avoir un maître d'œuvre plus près, plus proche. Donc là, on a eu beaucoup de difficultés. On a travaillé avec un maître d'œuvre, un premier maître d'œuvre. Et là, avec ce premier maître d'œuvre, on a travaillé tout de suite sur l'énergie, c'est-à-dire euh, avec un bureau d'études thermiques. Ce maître d'œuvre d'exécution, euh, n'a pas respecté ses délais. Donc là, on a perdu un an, quasiment. Donc on a dû changer de maître d'œuvre d'exécution, du coup de changer aussi de bureau d'études thermiques, euh, donc, et de repartir sur le projet. Et à partir du moment où là, on a pu consulter les entreprises, puisque le maître d'œuvre, il fallait qu'il fasse un CCTP euh, pour permettre de consulter les entreprises. Et à partir du moment où, où on a pu consulter et on a eu des devis, etc., euh, ben là, on a commencé les travaux. Et en fait, les travaux ont duré. En gros, euh, un an euh, un an plus six mois, parce qu'il y a eu euh, pas mal de, de réserves, de travaux mal faits, de reprises, etc. Donc, en gros, on a eu un an et demi de, de travaux sur le site. Quand on fait un projet, on a envie de, de savoir combien ça va coûter. Bon. Euh, et c'est pas très facile. Euh, personne n'a des chiffres très précis. Euh, à tel point que bon, nous, on a par exemple notre projet, on a explosé le budget initial. Alors pourquoi Parce qu'il euh, y a des choses qu'on n'avait pas comptées initialement, parce qu'on pensait que ce n'était pas si cher que ça, euh, parce que les premiers chiffres qui nous avaient été donnés par euh, l'architecte euh, et par d'autres, hein, puisque bon, j'avais essayé de me renseigner à droite et à gauche euh, auprès de constructeurs, auprès d'architectes, etc., pour essayer d'obtenir un prix au mètre carré. Euh, donc on était parti sur un prix au mètre carré euh, assez raisonnable, autour de 2000, euh, 2002, 2000, euh, 2003 euh, euros hors taxes le mètre carré. Euh, en réalité, euh, c'est quand même plus que ça. Donc on arrive à un prix de 2700 euh, TTC. Mais ce prix, ce prix au mètre carré euh, englobe tout. Le surcoût par rapport à une maison traditionnelle euh, maçonnerie, euh, je pense que c'est de l'ordre de 15%. Euh, de 15%. Ceci dit, aujourd'hui, euh, il faut encore relativiser ce, cela parce que euh, avec les, les nouvelles règles RT 2012, euh, on, on va avoir beaucoup plus de contraintes. Donc le, le coût de la construction va augmenter et du coup va se rapprocher d'une maison de ce type, une maison environnementale. Je crois qu'il faut résorber aussi en, en termes, termes global. C'est-à-dire que c'est un investissement initial, mais ce qu'il faut voir, c'est l'économie d'énergie qu'on fait par la suite. Il faut raisonner sur euh, sur 15 20 ans 30 ans on a eu quelques subventions on a eu des subventions euh, bon, on a travaillé en, en partenariat avec le département euh, avec la région avec Gilles de france la première subvention que dont on a été dont on était très heureux d'avoir c'était euh, la recherche d'optimisation énergétique et c'est vrai qu'on a on a travaillé euh, alors ça peut paraître ça peut paraître intéressant mais on a dépensé derrière en, en termes d'études énergétiques, on a dépensé des sommes très importantes, beaucoup plus importantes que, euh, le, disons, qu'une que, que, qu habitation euh, standard classique. Donc autrement dit, on a eu une subvention, effectivement, pour cette recherche, mais qui est justifiée par le fait qu'on a beaucoup investi. C'est un peu une compensation de, du surinvestissement qu'on a fait. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je veux dire, c'est euh, bien, on est content, mais est, ça diminue notre surinvestissement parce qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Sur, on, a, on a voulu faire quelque chose, une maison expérimentale, donc avec des moyens. On n'a pas cherché... Alors moi, je suis persuadé qu'on peut avoir une autre démarche qui est euh, une démarche économe, d'essayer de trouver des matériaux les moins chers, de consulter, d'être de, beaucoup plus vigilant sur le, le, le prix de revient de la construction. Bon, nous, on n'a pas eu cette démarche. Pourquoi Parce que euh, je pense que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps... Euh, euh, d'aller plus profondément dans, dans cette recherche. Je trouvais que ça allait passer vite. Donc euh, j'aurais voulu que ce projet se réalise plus vite. Mais bon, aujourd'hui, on a un an, un peu plus d'un an de retard. Enfin, on a au global deux ans et demi, trois ans de retard. Mais en fait, c'est pas vrai, véritablement de retard, puisque c'est du, du mûrissement du projet. Donc euh, aujourd'hui, on s'est fait une philosophie, on se dit bon ben... Euh, le problème, c'est que c'est un projet très. Euh, c'est un gros projet très coûteux. Donc, évidemment, on n'avait pas les moyens de, de se l'offrir, donc il a fallu faire un emprunt assez important. Et donc, aujourd'hui, euh, euh, à notre âge, on a réimprunté quelque chose qui est au-dessus de nos moyens, et donc, euh, donc on a besoin de, de travailler, j'ai besoin de travailler pour continuer à, à financer ce projet. C'est coûteux parce que ça représente une grosse surface. Dans le prix qu'on qu a donné aussi, il y, y a la géothermie verticale qui coûte quand même relativement cher. On n'a pas voulu faire les choses à moitié. On a pris de la main-d'œuvre relativement chère parce que ce sont, la plupart sont des artisans du coin qui viennent dans un rayon de, de 50 km et même moins. Euh, on a des artisans qui, qui sont dans, dans un rayon de, de 15 km autour de notre maison. Donc, ça, c'était aussi un pari. On a voulu travailler avec des artisans qui n'avaient pas forcément l'expérience de ce genre de projet. Par exemple, un chantier, on voulait un chantier propre, qui faisait partie de notre démarche. Et nous avons fait confiance aux entreprises. Les entreprises ont dit oh, pas de problème, on est d'accord pour la démarche. Donc, du coup, on n'a pas mis de compte prorata. Compte prorata pour, pour nettoyer le chantier régulièrement. Et en fait, on a eu un chantier qui, qui, qui était euh, exécrable. Parce que les gens se sont engagés, mais ils ne l'ont pas respecté. On a le même problème sur tous les chantiers. On a beaucoup de difficultés à avoir des chantiers propres. Que les entreprises fassent leur propre nettoyage, leur propre recyclage, trient les déchets, etc. Ça, ça ne se fait pas. On a des, on a des, des chantiers où on envoie des bennes complètes de, de matériaux non triés, où il faut après... Euh, on met n'importe quoi, quoi, ensemble. Ah, ça, je, je trouve que c'est vraiment dommage. On a fait la synthèse au niveau euh, conception, mais la synthèse au niveau réalisation. C'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que les entreprises tra qui travaillent ensemble sur un même chantier euh, soient en harmonie, se parlent, euh, donnent des informations pour que... Euh, ben les réservations soient faites en temps voulu pour qu'on n'aille pas casser des, des ouvrages qui ont été faits auparavant, etc. Ça aussi, euh, on le rencontre sur tous les chantiers euh, et, on, et ça fait partie de la non-qualité euh, qui coûte très cher. Le maître d'œuvre, il n'est pas en permanence sur un chantier, il ne peut pas être en permanence. Et euh, qu'est-ce qui se passe Il y a une réunion hebdomadaire de chantier donc là, tout le monde est beau, tout le monde, est, tout le monde a bien fait son boulot, etc. Et puis, il suffit de, de partir pour s'apercevoir que derrière, ben le, euh, la coordination ne se fait plus. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des choses qu'on a conçues, qu'on pensait euh, concevoir, euh, disons, d'une façon logique, et que je suis en train de faire transformer. Bon, Un exemple, par exemple, euh, euh, l'eau chaude solaire. Nous avons deux ballons d'eau de, chaude, deux ballons de 500 litres. Le solaire chauffe le premier ballon et l'apport électrique, donc la pointe électrique, chauffe le deuxième ballon. Euh, mais comme euh, les détections ce ne se font pas suffisamment précisément, euh, j'ai constaté que le. Alors heureusement, parce que j'ai les mesures, euh, j'ai constaté que l'apport la, électrique marchait de temps en temps d'une façon continuelle. Alors que j'avais un ballon euh, chauffé solaire qui était à 70 degrés. Alors euh, donc ça, et bon, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on a rectifiées. On se penche sur les problèmes au fur et à mesure et on essaie d'améliorer euh, ce qu'on avait initialement euh, conçu. Quoi. On a eu énormément de difficultés à rencontrer des conseils, des gens qui nous donnent des conseils euh, sur une globalité de projet. Et quand je dis des bons conseils, c'est des conseils qui sont neutres, qui ont eux-mêmes fait une réflexion globale et qui ne, ré, qui ne, ré, qui ne, ré, qui ne réagissent pas euh, en termes économiques, en termes euh, pécuniers. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment euh, envie de progresser, de trouver euh, euh, le matériel adapté, le, la façon de le poser, etc. Donc c'est effectivement un, une très grande difficulté. On manque de diffusion d'informations, d'exemples, d'exemplarité. Euh, moi, quand j'ai voulu faire ce projet, euh, on a essayé de voir, de trouver des endroits dans ce style-là, pour, pour nous inspirer. On n'a rien trouvé. Alors peut-être qu'on a mal cherché, mais... Euh, mais c'est quand même très difficile de, de, de, trouver, euh, voilà, de trouver ce genre de lieu. Je crois que nous, euh, on a eu beaucoup de difficultés euh, parce qu'on a un projet euh, un peu plus difficile que, que l'ordinaire. C'est-à-dire que par exemple, on a une maison euh, qui n'a aucune pièce rectangulaire. Donc, euh, Par exemple, le plaquiste euh, nous a avoué qu'il n'avait jamais fait de chantier aussi compliqué. Euh, et que pour lui, euh, c'était euh, la maison la plus difficile à réaliser qu'il ait vue. Euh, parce que c'est vrai que l'architecte, ben, on, on lui avait donné feu vert euh, pour, euh, pour être créatif, pour, pour faire la maison qu'il avait envie de créer. Et comme nous on est aussi, on avait un peu des idées de volume, donc euh, euh, ben, l'architecte s'est lâché, donc a fait un, une maison entre guillemets d'architecte. Donc un petit peu difficile en termes de volume. Donc, ça, c'était. Ça euh, alors, je parle du plaquiste, mais ça a été aussi l'ossature bois, euh, qui n'a pas été facile à réaliser. Euh, le, le gros œuvre, puisqu'on a une partie sous-sol qui était faite en maçonnerie. Donc, là aussi, euh, avec des tolérances euh, que les entreprises ont eu du mal à, à respecter. Euh, euh, ensuite il y a la domotique, Il enfin voilà, y a tout, tout s'est rajouté, euh, plancher chauffant, rafraîchissant donc avec des contraintes. Euh... Ah, ah, okay. On est confronté, journalement, à ce problème de lobby. Aujourd'hui en France, pourquoi on n'a pas développé les énergies douces Pourquoi on n'a pas aujourd'hui de, de voitures électriques euh, euh, adaptées, bien réfléchies, etc. Parce qu'on n'a pas mis les moyens, parce qu'il parce que y a des gens qui font obstacle. Donc, euh, c'est évident, c'est évident, puis on le voit, moi, je l'ai constaté, euh, constaté aussi dans l'équipement, dans l'équipement de la maison. Euh, on, on a énormément de mal à lutter contre, euh, contre ces lobbies de, de, de matériel, il faut utiliser tel matériel pour telle raison. On, on a absolument voulu nous faire, par exemple, nous faire mettre une chaudière bois, enfin copeau de bois, parce que c'est à la mode, etc. Alors, euh, on a résisté juste au bout, jusqu'au bout, on ne voulait pas. De, de, de, de, on voulait réfléchir à quelque chose de, de, qui soit adapté à notre projet. Donc on a choisi de la géothermie. Mais sinon, on aurait, on aurait, on aurait comme tout le monde, enfin comme tout le monde aujourd'hui, qui, qui font des maisons BBC, qui font, on aurait une chaudière à copeaux de bois. Qu'aujourd'hui euh, les spécialistes ont tendance à dire euh, le, la géothermie verticale pour une maison individuelle n'est pas rentable. Et moi, je suis persuadé que ça l'est, même dans le sud de la France. Je suis persuadé qu'une maison individuelle euh, est capable d'avoir euh, une autonomie euh, énergétique avec un forage de 100 mètres de profondeur. Euh, à partir du moment où bon, une maison de, de 100, 150 mètres carrés, euh, je suis sûr qu'elle est auto complètement autonome avec une, une géothermie verticale de 100 mètres de profondeur. À condition de faire de la géothermie euh, plancher, chauffant, rafraîchissant, de manière à optimiser. Euh, cette géothermie verticale, parce que c'est quand même un investissement. C'est de la consultation euh, d'ouvrages, c'est euh, assister à des colloques, c'est euh, essayer de rencontrer euh, des, des expériences, et voilà. Ça va peut-être faire un peu rire, mais pour moi, ce qui a débloqué, euh, ce qui a débloqué ça, c'est 68. Euh, c'est un événement que j'ai vécu très intensément, très intérieurement, et peut-être pas, pas de la même façon que certains qui l'ont vécu. J'ai eu 20 ans en 68, donc euh, j'ai remis beaucoup de choses en, en cause. J'ai peut-être remis, euh, disons, le cap sur une autre vie. Et je crois que c'est en fait... Euh, tout ça, c'est l'incidence de, de, de ce que j'ai vécu euh, en 68. C'est quelque chose qui est en moi, hein, je pense que. Et je crois que. En fait, ce qui est en moi, c'est ce que j'ai vécu mes dix premières années à la campagne. Pour moi, c'était la liberté, c'était. Euh, bon, mes parents étaient très occupés. Euh, donc, on vivait, les enfants étaient dans la nature, et du matin au soir. Moi, je partais le matin, je rentrais chez moi le soir. Donc, euh, j'étais très proche de la nature, euh, j'avais l'impression d'être très libre. Je faisais beaucoup de choses, beaucoup de bêtises aussi, mais. Euh, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment des, des, des années euh, idylliques. Et en fait, je pense que toute ma vie, j'ai essayé de retendre vers ce, ce plaisir de vivre. C'est disons une évolution, je pense, euh, une évolution euh, à travers, à travers, à travers sa, propre, sa, sa propre vie, à travers une réflexion euh, générale, qu'on finit par mûrir et, et à savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas.